On avait eu une super belle occasion de présenter Kinexio, deux projets des apprenants et de certains témoignages et échanges. Grâce à notre application DC, que nous avons codée en deux semaines, on va pouvoir réaliser la musique, une création musicale de façon beaucoup plus mobile. C'est une bon, ressource qui est en danger à cause de la pollution euh, des plastiques. Voici donc l'interface. C'était des très bons moments qu'on avait pu partager ensemble afin d'échanger et répondre aux questions sur notre formation, certains points d'innovation et surtout les projets et les expériences de nos apprenants. Le ministère du Travail, que je représente au travers notamment du plan d'investissement compétences, est particulièrement mobilisé sur ses besoins de compétences dans le numérique. Pour deux raisons, parce que les métiers bougent au travers de la transformation numérique, donc tous les secteurs d'activité, tous les niveaux de qualification, mais aussi parce que le numérique euh, crée beaucoup d'emplois et il y a des déficits de compétences. Aujourd'hui, en règle générale, quand vous êtes dans le numérique, vous avez des chances de trouver un emploi qui sont euh, excessivement supérieures aux autres secteurs. Je pense que c'est un travail quotidien et, et, et de, sur tous les fronts de dire que le métier, le métier le numérique, c'est pour tous quel que soit son parcours et quel que soit son, son genre. La Belgique est maintenant reconnue euh, de manière qualitative par, à la fois par les, les trois acteurs ce qui se concernent. Il est reconnu par les apprenants, par les entreprises et il est demandé par les formations parce que tout simplement ça leur permet de s'ancrer dans l'écosystème de la formation professionnelle et d'obtenir des cofinancements Il faut qu'on reflète euh, dans notre workforce euh, ces valeurs d'inclusion et diversité.